Tu veux me tenir ça, frérot Les gars, regardez le pseudo du mec, hein, que je viens de knock. Hein. Est-ce que ça vous dit pas un truc hein Enfin, C'est le stream hacker de tout à l'heure hein, qui joue avec son shotgun. Hein. Oh. oh, tiens, encore lui. Il a dit GG, chat, il me semble. Du coup, vous avez, en fait, quand t'as autant de viewers, c'est pas forcément des français ou quoi qui streament. c'est, peut y avoir beaucoup de personnes. Et non, le Kryptonien, comment y va La prochaine fois que vous captez que c'est moi les gars barrez-vous plutôt que de me rusher à 3 c'est un conseil de logique je suis trop nombreux pour eux Oh tiens mais qui c'est ce, ce joueur qui vient là ce, ce joueur sans niveau Oh tiens c'est encore le même T'as pas 1% de mon niveau en pute Ah maintenant que j'ai mes armes et que t'as pas ton shotgun de merde qui one shot c'est autre chose hein. Petite salope hein Alors ça se voit chat. Ah il manquait plus beaucoup. Quelle erreur. T'as mangé du lion Non je bolosse je bolosse de la salope. Hein. Oh merde, excuse-moi. Il est ah, Je suis sur toi, t'as lâché l'info T'inquiète pas, j'arrive sur tes potes. Hein. Insane action c'était juste humain, là, ce qu'il vient d'y avoir. C'est la merde un peu les gars par ici Il est là le, le streamac. Ça, ça va essayer de me bloquer la rotation, j'ai l'impression Bien sûr je vous pré les gars, je vous vois arriver Qu'on Qu envoie, des... Qu envoie des excuses à ses parents, s'il vous plaît Il a un à droite, il y en a un devant, il y en a un derrière. J'ai pas le choix, je dois foncer tout droit quelque part. Touche pas toi. Ça joue fort. C'est pas des tocards les mecs qui restent. Un contre 3. Un contre 3 et c'est eux la zone. C'était ma seule occasion de les tuer. 25 kills. Là, c'est ingagnable, les gars. Ils sont tous les trois en train de m'attendre ici. C'était une belle game, quand même. Du coup, YouTube, je te propose de liker, t'abonner. La base, quoi. Allez, on déco avant qu'ils aient le kill. Il faut se résoudre, tu vois. Ils ont la hauteur. Ils sont trois avec des armes où, tu, où ils te voient tous à travers les murs avec 60 balles chacun. Je pouvais pas. Ha <laughs> ha